On se retrouve aujourd'hui sur Among the Sleep. J'avais pas envie de jouer à Fall Guys aujourd'hui. Du coup, on va découvrir ça ensemble. Est-ce que tu as l'image Image et le son du jeu, ça pourrait être pas mal. Euh, niveau de qualité maximum, blablabla. Bla bla. Paramètres, euh, j'ai l'image. Est-ce que tu entends du son ou pas du tout? J'ai les commentaires, champ visuel, langue français, pyjama. Euh. Ah! Mais je veux lui changer son pyjama. Comment je fais Ah, voilà. On va lui mettre un pyjama arc-en-ciel. Mmh. Je vais remonter un peu. Parce que là, ça va mieux. Bon, après, tu me diras c'est que le menu pour l'instant. Mais euh... on va lancer, on va bien voir. Ok, sauf que t'es gentil, moi je joue à la manette en fait. <rire> Appuyez sur une touche pour continuer. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça Ok. Ça marche. D'accord. Ah, ah. C'est un peu glauque hein, comme ambiance. Elle ah, lui fait à manger, elle est sympa. Moi aussi je veux qu'on me fasse un gâteau. Évidemment qu'il est joli mon pyjama. C'est un pyjama arc-en-ciel. Oh merci. C'est gentil. Tu entends pas sa voix. Alors attends. Tac. Euh... Desktop audio bizarre et là c'est très faible euh, attends je vais t'augmenter le, le curseur sur mon que voilà dis moi si tu si t'entends mieux Que se passe-t-il Madame Persil. Ok. Ah. J'avais pas assez augmenté le curseur. Ok. Qui ne se régale pas en mangeant un gâteau Elle est bizarre. Ok. Ah tiens, je peux regarder la maison. Ok. Ils ont intégré le nom du studio dans la maison. D'accord. <rire> Ai jamais joué mais euh... ouais c'est vrai qu'elle a embrassé arc-en-ciel j'avais vu un let's play du coup je spoilerai pas parce que euh... je... je connais la fin <rire> mais euh... j'avais très envie d'y jouer il est pas très long comme jeu du coup ça va me faire un, un petit let's play euh... d'été Ah. Je peux, peux l'ouvrir Non, c'est elle qui l'ouvre. D'accord. Oh, un petit nounours. Mmh. Ok. Alors... Est-ce que du coup je peux jouer à la manette Parce que j'ai bizarrement pas l'impression. Ok. Je.. Ah non, c'est bizarre, je ne peux pas bouger avec ma manette. Ah. Option euh, paramètres. Ah, voilà. Utiliser le joystick. Voilà, c'est ça que je voulais. J'étais en train de me demander pourquoi ma manette ne réagissait pas. Tu m'étonnes qu'elle ne réagissait pas. Ok, du coup, je peux là maintenant Ouais, je peux. Euh, Qu'est-ce que... Comment je fais ben, Tiens, enfoncer RB pour prendre un objet. Ok. Donc, on va avancer. On va prendre ça. Barre-toi le truc. Vas-y, moi j'explore. Ok. Allez, avance. Hop. Il y a un bug de joystick. Ouais. Ok. Petit bug de joystick. On escalade. Pourquoi tu ne veux pas Ah, euh, c'est pas ça que je dois escalader. Ah, c'est ça. Ok. On va faire des bêtises. Hop. Hop là. Ok. Je peux courir. Non, comme ça. Un euh... uh -huh. ah. Attends. Je vais y arriver. Je n'ai pas compris. Ok, ça commence bien. Vas-y, remonte la commande, là. Euh, bordel. J'ai pas compris. C'est pas grave. On va refaire. Attends. Euh, caliner, interagir, faire pivoter un objet. Tu veux pas me la redire, la commande Ce serait plus simple. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. Je suis pas trop teubé, tout va bien. Hop. Et du coup... <rire> J'ai bazardé le cadeau, tout va bien. Euh... Il est où le nounours Il n'y a plus de nounours dedans. Mais elle m'a pris mon nounours, l'enfoiré. Vas-y, remets-toi sur tes, sur tes pieds, là. Bon, ok, euh, du coup, j'imagine que je dois aller là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ensuite euh... Ce jeu est un vrai casse-tête, je tiens à te le dire. Hop. Je peux pas... Non. Ah, peut-être qu'il fallait... Ouais, j'ai compris. J'aurais pas dû bazarder le cadeau, en fait. Hop. Non mais, soulève-le. T'as pas de force. Sérieux. Je peux... Ah bah oui, je peux monter par là. Je vais explorer la chambre, je vais bien trouver. La texture de vêtements dans le placard. Ah. ah oui, oui oui, elle était très étrange à vous. Alors, hop. Ah, nounours. J'ai trouvé le nounours Salut Teddy Alors là j'en ai aucune idée Bah non je suis un bébé à abruti Je suis en train de parler à un nounours Ok, on va jouer à un jeu D'accord euh, je fais comment pour pas regarder? Je suis censé pouvoir me cacher les yeux. Je me mets là. Non, c'est pas ça qui m'a dit. Tu veux que je me mette où? Oui, bonjour. Appuie sur pour vous couvrir les yeux. Ok. Est-ce que du coup je peux reprendre? Ouais. Bon, on va chercher l'éléphant. Ah, oh bordel. J'ai l'impression d'être redevenu un gosse d'un coup. Bon. J'approche. Ah. Ah, ah, ah. Ok, c'est pas bon. D'accord. Ouh, je chauffe. Ah, ah que c'est là dedans c'est tout noir ok glacial c'est pas bon d'accord ah je l'ai trouvé il est là et eh oui j'ai trouvé <rire> je peux le prendre du coup ouais Allez, tout casser Où la boîte à musique Ah, là-bas un petit ours un peu chelou, hein, quand même, je tiens de te le dire. Mais je t'aime bien, je crois. Je crois. Alors, tac... J'avoue, la texture des vêtements est vraiment étrange. <rire> Maintenant que tu le dis... Alors... Ouais. Bah oui. T'aimes bien la musique. Euh, C'est mignon. Tu veux que je te la ramène C'est ça. Tu veux la boîte boîte Non. Tu veux que je descende Non, ça rien en fait. Euh, oui. Bon, alors. Pourquoi le rien encore Allez, ben, reparti. Tu es une vraie girouette, petit ours. Mais je crois que je t'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Un livre pour enfants. Five mmh. mmh. T'as jamais vu un train, je crois. Ah, je sais. Il veut que j'appuie sur le bouton. T'inquiète, je vais, je vais le faire. Voilà. Et le petit train. Ah, <coughs> uh ah. -huh. Ok. Ouais. Ah, il faut trouver un endroit sombre. Bah, on va aller dans le placard chelou, là-bas. Le placard qui fait peur. Bonjour, je suis le placard qui fait peur. Hop. Ok. Attends. Euh... Ah. Eh bah, ça va, deux secondes. C'est pas très facile tous les jours, tu sais. Je suis un bébé, hein. Allez, allez, allez. Putain, c'est quoi cette... <rire> La manipulation de ce jeu est vraiment merdique, quoi. C'est maniable, mais... Euh... Bah, j'espère qu'il y en a pas non plus. J'ai peur de noir. <rire> oh, c'est mignon. C'est mignon, mais je te vois pas. Je sais pas où t'es. Ah, c'est. Ah, oh, il fait de la lumière! C'est un ours lumineux! Sérieux, on peut vraiment naviguer dans le placard? Ok. Mais pourquoi pas? Ok. Euh, par là. Ça commence à devenir glauque. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ok. Suivons la lumière. Euh, par là. <rire> ok. Euh, je cherche. Alors, je cherche, je trouve. Ouais, j'ai entendu, ça fait peur. Ah. ah. Elle est très grande cette armoire. On se serait cru dans Narnia. <rire> Mais en plus terrifiant en fait. Je préfère l'armoire de Narnia quand même. C'est pas bien de culpabiliser les enfants, tu sais. Ah uh ah. -huh. Ok. Ouais, mais si je veux pas aller avec les autres petits garçons et petites filles du monde entier c'est nul <rire> moi je veux rester avec le nounours non c'est vrai c'est elles sont fous quoi c'est c'est un événement random dans sa vie visiblement elle en a rien à foutre ok Je vais te dire heureusement que je joue pas à ça dans le noir, quand même. Parce que j'ai peur du noir. <rire> ah. En même temps, t'as raison, elle en avait strictement rien à cirer, pour le coup. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait, lui On nous a volé notre nounours Rendez-moi mon nounours Ok Aïe D'accord Donc ce qui se passe dans cette maison Est totalement normal On va se le dire Ok Pour fureter dans les coins C'est à dire je comprends pas ce que tu veux dire par fureté dans les coins. Surtout que ça marche pas trop. Vas-y, moi je veux pas qu'on m'attrape. Ok. Ok. Euh... Je que... Ok... J'avoue que c'est très glauque comme ambiance. Je pas pourquoi j'ai peur qu'il y ait un truc qui nous choque là. Ok. Euh, elle est en train de noyer notre nounours. Je viens nous le dire hein, quand même. Ok. Euh je ne peux pas escalader ça, d'accord, très bien. Euh... Et ben. Je suppose qu'on est censé trouver un moyen d'aider nos nours. Attends, il euh, y a quelque chose là Attends, en plus on ne voit rien, il fait noir, génial. Euh... C'est génial. Donc, oui, maman a apparemment volé Nounours pour le laver. Enfin, ou pour le noyer, hein, visiblement, parce que Nounours est vivant quand même. Euh... Est-ce que je peux prendre ça Je sais pas à quoi ça va me servir, hein, mais. Euh... Alors. Est-ce que. Ouais, je peux. Je peux le faire rentrer là-dedans. Ah, attends. Bah oui, je suis bête. pour enlever la prise. Si. ok on lance maman sur la machine à laver ok c'est assez violon là dans mes oreilles je vais <rire> de le son oh bordel trouver ta maman et euh, eh ben viens avec moi nounours on va trouver maman alors ah alors maman où est maman euh... est ce que est ce que je peux passer oula Ok euh, Tiens un peu sur tes jambes Ça va aller Hop Voilà Alors Ouais bah t'es gentil Dès que je fais un pas ça fait du bruit dans l'escalier Donc euh... Ok Ce genre d'ambiance glauque où tu sais que quelque chose peut tomber dessus à n'importe quel moment, c'est merveilleux. Euh... Mmh. Du coup... Merde. C'est moi qui ai fait du bruit. Aïe, aïe, aïe. Je peux passer sous le canapé, oui. Ok, euh, ça n'a aucun intérêt, mais je peux passer sous le canapé. Euh, ok. Sous la table, c'est bien, sous la table. Putain. Non, maman, elle économise pas l'électricité non plus. Euh. Il y a NJ qui va l'appeler pour lui dire « Vous avez 544 euros de régularisation annuelle. » Et elle va pas être contente. Alors, euh, des bananes, des pommes. Très bien, ok. Est-ce qu'il faut faire, euh, faire de la cuisine J'adore parce qu'ils mettent plein de cachettes. Mais pour l'instant, j'ai pas croisé... Euh pas croisé d'ombre maléfique ou je ne sais quoi d'autre du coup je sais absolument pas pourquoi euh... ok peut-être éviter de faire du bruit par contre parce que on sait jamais euh, ouais du coup la poignée est inat je sais plus parler tout va bien est ce que du coup j'ai l'impression qu'il faut escalader. Ok, je peux sauter. J'imagine qu'il veut pas sauter, c'est un mioche. Ouais, non, je peux pas sauter. Euh... Tu ne touvres pas, toi. Non, toi tu touvres pas. Ok. Est-ce qu'il faudrait pas pécho une chaise J'ai bien l'impression qu'il faut choper une chaise. vachement discret hein, ce que je suis en train de faire, tu noteras que c'est très discret. Alors, tac, allez, on monte, voilà, on attrape la triche, parce que ce bébé visiblement adore pousser des portes, n'est-ce pas Ok, je vais me remettre à quatre pattes. Instant de survie, tout ça, tout ça. Ok. Euh, je vois pas l'utilité de me foutre dans un placard pour l'instant. Si ça se trouve, je fais un mauvais calcul. Puis alors là, il euh, y a le champ libre pour me voir. Il y a toujours personne. Hein, on remarquera. Ah, va dans l'orage. Mais oui, tout fait du bruit Ce jeu est fait exprès pour me faire flipper, en fait. Euh, ok. <rire> ah J'ai eu peur, bordel. Non mais j'adore cette visite de maison, c'est euh, très sympathique. Euh, visiblement, là, c'est pareil, il va falloir faire du... Non mais monte que tu fais euh... non ah, tu m'énerve j'en ai ok euh, dégage je veux monter et passer sorties c'est ça non okay. bon, là je... je veux monter ok là je veux aussi monter euh... Bah, encore une fois, t'es bien gentil, mais je vais pas me suicider du haut de l'armoire, quand même. Euh... Ah Je crois que j'ai compris. Attends. Merde. Je voulais pas tomber avec... Je vais juste... Euh... Ok. Ok. Mais le tiroir, il va pas jusqu'à la première porte. Si non absolument pas. Euh... Je peux pas le tirer plus, j'imagine. Je crois qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Euh... Ah je l'ai pas eu. Non, je l'ai pas eu. Euh... Bon, alors attends. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à choper là derrière la porte que je n'aurais pas vu Non. J'imagine que la chaise de bureau est largement trop lourde pour que je la traîne jusqu'à là-bas. Même pas Ok. Ah, arrête de faire du bruit. Cet angle de caméra est vraiment pourri, pourri, pourri, pourri, je m'en fous, je la fais passer la chaise, j'ai dit, je la fais passer, <rire> putain, ah c'est fait exprès, elle passe pas, non, Il a pas moyen de faire passer cette foutue chaise, je fais comment moi, avec ma taille de mini pouce là euh... Il y a sûrement un truc que j'ai mal compris. C'est pas possible. Bon, attends. Pourquoi est-ce qu'il y a des espèces de bruits de serpents chelous là On a une maman, pas une. Pas enfin, une vipère. Alors attends. Ça, je peux. Okay. ça change rien en fait je peux pas le tirer plus non on dirait des esprits ouais c'est vrai aussi ouais. je peux pas le pousser plus lui je t'avouerai que ça m'a bien saoulé maintenant euh... et du coup bah merci d'être passé et puis euh, à la prochaine des bisous et puis euh... salut salut